Tout le monde sait que pour acheter sa première propriété, il faut avoir une bonne cote de crédit. Alors, moi, aujourd'hui, je vais te donner 4 astuces pour améliorer ta cote. Numéro 1, paye tes dettes de carte de crédit le plus vite possible. Numéro 2, essaye de garder l'utilisation de tes cartes de crédit à moins de 30%. Numéro 3, garde ta plus ancienne carte de crédit parce que l'historique, c'est important. Et numéro 4, s'il te plaît, n'applique pas à plein de cartes de crédit en même temps. Tu vas perdre tous tes points. Si la vidéo était utile pour toi, n'oublie pas de liker, partager et suivre notre page. Et si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter.